Bonjour à tous, bonjour à toutes, um, aujourd'hui vidéo un peu particulière, je vais vous faire un diaporama de photos, suivi de quelques vidéos de ma découverte dans une caserne de pompiers. Maintenant, raisons nous vers la salle de sport des pompiers. <musique> Maintenant, présentation des cendres de la caserne. Il y en a certaines où c'est des tortoires. Mais ici, dans cette caserne-ci, c'est des cendres. Maintenant, nous passons sur les véhicules qu'il y a dans cette caserne. Et en premier, c'est une ambulance. Il y a certaines casernes où il n'y en a pas. C'est ça que je voulais vous préciser. Maintenant, passons à la découverte du standard des pompiers, là où ils reçoivent tous les appels. Pour tout le Brabant Wallon. Ah, son nom. Intervention. Et maintenant, les camions de pompiers, les voilà enfin. Ici, on a une autopompe, donc elle permet à six pompiers d'aller vers différentes missions, dont les plus connues évidemment sont les incendies, les désincarcérations. Elle a six volets qui sont pleins d'outils, de lances. Ici, on a tout le matériel de désincarcération donc, pour couper les véhicules si c'est nécessaire.